Salut camarades, on fait le point sur l'actu qui compte en quelques minutes. La Chine ne veut plus être la poubelle du monde. Le pays a décidé de bloquer l'importation de plusieurs types de déchets. Panique dans l'Union Européenne qui, jusqu'ici, se débarrassait de 50% de ses détritus en les envoyant en Chine. Les pays européens et les états unis devront désormais prendre leurs responsabilités face à leur production colossale de déchets. Depuis Hawaï, les bénévoles du Project Rescue Ocean nous livrent ces images qui en disent long sur l'état de notre civilisation. Certaines plages paradisiaques sont devenues de véritables décharges du monde moderne. Ici, on trouve des déchets provenant de pays éloignés, drainés par les océans. 99% des jeunes tortues australiennes sont des femelles. C'est la découverte étonnante que viennent de faire des scientifiques. En pratique, on trouverait aujourd'hui un seul mâle pour 116 femelles. Le sexe des tortues étant déterminé par la température, les experts pointent du doigt le changement climatique trop rapide pour permettre une adaptation des espèces. Chouette nouvelle La Norvège va interdire l'élevage des animaux à fourrure. Un million de bêtes devraient ainsi être épargnées chaque année. De nombreux pays européens ont déjà pris une décision similaire. Certains se questionnent cependant, la France sera-t-elle la dernière à pratiquer l'enfermement et le massacre des animaux à fourrure Les lapins sont détenus dans des conditions lamentables, puis mis à mort pour leur chair et leur fourrure. Pendant toute leur vie, jamais un instant de confort ne sera accordé à ces animaux. Les lapins malades ou blessés sont tués sans hésitation devant les membres de leur famille et leurs congénères. Les enquêteurs ont filmé Francisco Cuberes Escola, le propriétaire de l'entreprise Curticube, parlant de la liste de ses clients. Il nomme Armani, Christian Dior, Yves Saint-Laurent et Burberry. Les zones mortes dans nos océans ont été multipliées par 4 depuis 1950 selon une récente étude. Conséquence immédiate des activités humaines, le phénomène bouleverse les écosystèmes. En l'absence d'oxygène dans l'eau, c'est la vie marine qui s'éteint dans ces lieux pollués, avec des conséquences globales qu'on peine encore à imaginer. Pendant ce temps, décideurs, industriels et consommateurs se rejettent la balle de la responsabilité de la crise écologique. Les champignons au secours de l'humanité. En Belgique, permafungi fait pousser des pleurotes sur du mar de café recyclé. Le résidu permet ensuite de faire pousser des centaines de kilos de chicons. Mais ce n'est pas tout, le mycélium leur sert désormais de matériaux biologiques et renouvelables permettant de créer objets divers et meubles 100% naturels. Une économie circulaire naissante qui ne demande qu'à déployer ses ailes. Je sais qu'il y a énormément d'artistes et de designers qui ont déjà créé du mobilier en mycélium. Imaginez euh, des, des planches de surf en champignon, des briques en champignons pour euh, la construction. Euh, on pourrait faire des tas de choses. Les possibilités semblent infinies. Le fil rouge de mes projets, euh, c'est amener la nature chez soi, dans nos intérieurs. Au Danemark, un cabinet d'architectes construit des maisons constituées d'herbes, de paille et d'algues recyclées. Des matériaux généralement considérés comme des déchets agricoles. Destinés à être brûlés, ces biodéchets trouvent une nouvelle vie dans l'habitat. De plus, ils offrent des propriétés isolantes particulièrement intéressantes pour léco L'entreprise espère désormais que son modèle servira d'exemple dans le monde entier. Sous prétexte de lutter contre les fake news, Facebook annonce un filtrage des médias sur base des votes des utilisateurs. Assez étrange, sachant que la lutte contre les fakes se justifie par l'idée que ces mêmes utilisateurs seraient incapables de différencier une bonne d'une mauvaise source. Conséquence, Ce qui est populaire dans l'opinion générale sera préservé, tandis que les voix marginales et minoritaires risquent d'être impactées sévèrement. Et enfin, bonne nouvelle, le développement des magasins zéro déchet est fulgurant en Europe. Les citoyens soucieux de consommer plus proprement semblent de plus en plus nombreux et peut-être vous-même en faites partie. En Suisse, chez Mamie ou Foifi compte parmi ces magasins d'un autre genre où tout est pensé de A à Z pour être éco-responsable. Certains veulent y voir un vrai contre-pouvoir citoyen par la consommation au service de la planète. vraiment bien d'avoir un espace comme ça, parce que ça réunit plein de personnes euh, qui ont des intérêts différents, mais qui derrière, en fait, s'engagent pour le même but. Ça permettra de faire comprendre à beaucoup de gens. En fait, bien sûr, c'est une question individuelle, c'est une question de, de pratique et on peut faire beaucoup de choses à l'échelon individuel. Mais que si on se met ensemble et on s'organise collectivement, en fait, on peut peser au niveau politique. Notre actualité s'achève ici, mais continue par écrit. Afin de soutenir notre démarche, partagez volontiers cette vidéo autour de vous pour un avenir serein. Merci Eee! <tries>